Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 23 de Stage One et nous parlerons aujourd'hui de Mortal Kombat Deception qui est sorti sur Nintendo Gamecube. Ouais, il est sorti sûrement autre part, mais on va parler de celui sur Nintendo Gamecube. Donc, euh, donc je vous laisse déjà apprécier euh, la cinématique euh, de début qui va qui va démarrer, elle dure un petit peu euh, longtemps, dure quelques minutes, donc euh, donc c'est parti, je vous laisse euh, regarder. It was not by chance that this struggle came to be. The, the blame falls squarely upon my shoulders for giving evil the chance it needed, and therefore fulfilling an ancient prophecy. Raiden's Earthrealm champions had failed to stop the deadly alliance from fully resurrecting the mummified army of the Dragon King. In the end, only Raiden himself stood between Earthrealm and total destruction. Defying the Elder God's wishes, he alone challenged Quan Chi and Shang Tsung in Mortal Kombat, Earthrealm's last hope for freedom. I... Raiden fought well against the two sorcerers, and it seemed as though victory was at hand. But the combined might of Quan Chi and Shang Tsung proved to be overwhelming, even for a thunder god. Raiden was defeated. The Deadly Alliance had won. Their victory was short-lived. As suspicion and lust for power overcame both Quan Chi and Shang Tsung, the former allies turned on each other. The deadly alliance was no more. Defeated Shang Tsung and reveled in his conquest. But it is said that there is only one true ruler of Outworld. And that ruler had returned. King. The prophecy had been fulfilled. The Dragon King had indeed returned to Outworld to reclaim his army and impose his dominance. Death awaited all who stood in his way. And so it was that a new alliance was formed out of desperation. Sworn enemies joined forces to combat a greater threat. Raiden began to realize that even their combined might was not enough to defeat the Dragon King. There was only one chance left. Raiden's sacrifice was in vain. For the blast had little effect on the Dragon King. Now Onaga has what he needs to shape the realms as he sees fit. I was the fool who brought him this power. Only I can destroy this threat, born of deception. Donc nous revoici euh, dans, dans Mortal Kombat, donc euh, vous avez vu la vidéo d'intro, donc en gros ils ont essayé de battre euh, euh, le, le gros méchant là qui était arrivé et puis en fait euh, ils, sont, ils sont sacrifiés pour rien du tout puisqu'en fait il est mort, il est pas il est pas mort. <rire> donc voilà on va, on va se faire du mode arcade, donc on va choisir un perso, on va prendre qui Ouais je sais pas, bah, lui là. ça a l'air d'être un petit costaud. Voilà, faux cam. Donc comment ça se déroule Alors en haut, 25 tac tac tac tac, il y a... Il y a 5, 6, 7, 8, 8 combats à faire. Donc on va, on va, voir, on va voir à peu près hein, qu'est-ce qu'on nous demande. On n'arrivera peut-être pas à la fin mais... Euh, on, va, on va faire quelques combats différents pour, pour bien voir le jeu. Fight. Fight. Ok d'accord. Donc, vous voyez déjà, bon, le réalisme, euh, j'ai envie de dire ironiquement, le réalisme exceptionnel du sang qui tombe. Regardez-moi ces grosses gouttes. Donc, d'accord, le jeu se résume à. Oulala, là, là, il là, n'y a pas beaucoup de fluidité entre les mouvements, c'est euh, répété là. Oulala. Là, là. Je l'ai battu, mais j'ai pas pris de plaisir à le battre là. Là, il se relève. Avec du blanc derrière lui. Qu Ce qui crache, je sais pas. C'est pas les effets spéciaux qui les, qui, qui euh, les étouffent. Hein. D'accord, donc. Oh là il a sorti une épée, je sais pas comment il a fait, je sais pas de. Moi bon, j'ai déjà appuyé sur tous les boutons, je sais pas. Euh... Ok. Voilà, donc on va lui mettre des coups. Hein. Voilà. Donc on a du temps hein, sur, le, sur le combat, mais. Euh... Bon, il y a peu de chances qu'on n'arrive pas à la fin. Hein. Voilà. Une grosse tarde dans la tête. Il nous met des petits ralentis. Ou alors c'est moi qui, qui moi qui rame peut-être, mais ça m'étonnerait. On a des petits ralentis. Finish him. Refinis-le. Voilà, tu, tu le mets un dernier coup pour qu'il tombe. Non, Ok, donc c'était euh, facile à peu près, ça va. C'est pas trop. Hein. On va continuer, on va bien voir. Donc, continuons. Euh. Qu'est-ce que c'est que cette femme avec un voile sur la tête On prend pas trop là. Ouais. Ah, mais elle a des techniques spéciales, elle, par contre. Euh... Je sais que je sais que elle a des petites techniques. Euh... Alors moi j'ai toujours les mêmes coups. Je mets toujours les mêmes coups de pied. Voilà, bon elle est tombée. Ok. Oh, elle se relève. Ah elle a pas de petit elle a pas de petit, de petit effet spécial quand elle se relève. Derrière, je sais pas si vous avez vu, il y a, il y a, il y a un truc là qui ouvre comme ça bouge. Regardez, c'est quoi cette technique qu'elle vient nous sortir là Ouais oh, j'ai pas de technique spéciale. Ah oh, quand. En plus je mange, je mange des mandales. Incroyable. Allez, mange Mange. Oh <rire> l'esquive Oh mais comment c'est lent Ah oh, comment il est lent le jeu Nicotin. Hum. Et il dit toujours. Hein. Voilà, donc on l'a battu, elle est en train de se.. Se, se dé j'allais dire se se plaindre par terre loading oh, c'est plutôt rapide quand même vous remarquez quand même qu'entre les, entre les chargements sur la gamecube il n'y a jamais rien à dire c'est assez rapide les chargements franchement peut-être parce que les jeux étaient pas si lourds que ça non plus il doit il doit peser à tout casser un giga 3 ah oui il a, des, il a une belle lame et tout lui aussi oh, par contre je lui massacre sa tronche il a pas l'air de comprendre comment on fait pour esquiver Ouh le foireux, mais regardez ça quoi Oh my God. nous on se bat à main nues et l'autre ils ont des épées quoi Tout à fait Elle a, elle a, des, elle a des gros piquants l'épée C'est juste qu'il doit faire bien mal Hop Il est content, il se relève Et son épée elle est où D'accord on okay. Bon On s'ennuierait vite quand même hein, sur ce jeu. Je trouve que, que c'est un peu tout le temps pareil. Regardez ça. Hop. Il tombe sur la tête le mec quoi. Hein oh my god Qu'est-ce que c'est que ce jeu horrible Ok. j'ai pas des coups spéciales. J'ai tout essayé les combinaisons j'ai pas de coups spéciaux. On fait la même chose le temps. Qu'est-ce que c'est que ce bug graphique au sol aussi Au sol, ça nous fait des carrés autour de nous. Tu sais que ce bug. Qu'est-ce qu'il a fait là Il s'est couché en arrière, ça m'a soulevé, ça j'ai fait, fait un salto quoi. C'est un truc de fou. Shao con wins. Voilà. Apparemment, la difficulté est de plus en plus grosse. on a 40% de difficulté. On va essayer de la battre. Ça commence à être tendu. Il commence à me faire vraiment mal, les gars. Et moi, j'ai pas vraiment de botte secrète. Hein. Franchement, je euh, fais tout le temps la même chose. Franchement, ce jeu... On s'y ennuie. Allez. On va voir si elle est forte, la dame. Je me faire éclater par la dame, tu vois. Alors, je lui mets un coup. Voilà, elle esquive. Bang, bang. D'accord, c'est la technique de la femme qui, te, qui avec ses doigts, elle te, elle te fait saigner quoi. Elle te met des, elle te met des coups de doigts et, et du sang qui. Regardez, au moindre coup, il y, y a 2 litres de sang qui tombent par terre. Comme. Paye ton réalisme, j'ai envie de dire, euh... c'est bizarre hein. Ah là, elle a esquivé du vide, parce que j'ai même pas touché. Oh, regardez-moi cette technique de fou J'ai pas ça moi j'ai que, que ça, voilà. c'est ma plus belle technique, c'est de mettre un coup de pied à Kazan en l'air. Et encore, elle arrive à l'esquiver avec son bras. Euh, Expliquez-moi, quand c'est pas, pas possible. Et ce jeu-là, j'y rejouerai pas. Hein. C'est vraiment c'est vraiment de la merde. Ouais. Les coups, euh, c'est tout le temps les mêmes. quoi. Y'a pas, pas beaucoup de... Euh, je sais pas. Peut-être moi qui ai un œil trop critique, mais... allez, euh... je mets les mêmes coups tout le temps tout le temps, la même chose. J'essaie de lui mettre un gros coup dans la tête et elle s'écarte sur le côté, elle m'en met plein la tronche. Comment on peut faire ça J'ai pas de touche qui peut qui permet de faire ça. Ah donc on se relève. C'est déjà mal parti, je pense que je me suis pris un KO sur le premier là. Je pense que ça va être tendu pour un... Ouais. Ok. Aïe. Elle aurait pas les armes. Hein. Attends, ah j'ai cru qu'elle avait une petite trident dans la main. Yop. Ah, je prends trop cher. Ça veut dire quoi 3 hits, et 18% d'amage. J'avais vu passer ça, je sais pas ce que c'est. Wins. Oh. Elle esquive tous les coups. Mais tellement que le jeu est lent, j'ai l'impression de contrôler un smir-morque. C'est pas pour vous dire, mais, mais franchement... Le mec, je veux lui faire un coup, regardez, le temps que je fasse mon coup, elle est déjà de l'autre côté, elle m'a déjà moitié en oh, Regardez, n'importe quoi. Ah, mais c'est quoi ce semi-remorque Oh my god, bon ben bah, voilà, j'ai perdu. On ira pas plus loin pour ce, pour ce jeu vidéo. C'est déjà 15 minutes, donc euh, on a très bien vu comment ça fonctionnait, et puis, hein. et puis voilà. Du moins, tout continue Non. Mmh. Voilà.